pas besoin de serrer totalement le de quoi le faire en sorte qu'elle bouge par contre en haut, il va falloir la desserrer un peu plus on desserre aussi le support la pompe à eau. alors on pas besoin d'enlever complètement il va falloir desserrer complètement en haut on va devoir desserrer en haut l'axe qui se trouve ici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 C'est à tout ça un clé de 10.